Bonjour les amis. Lorsque vous tradez et que vous avez manqué le point d'entrée idéal euh, d trade, eh bien ne pensez pas que c'est fini, que, que vous avez raté votre journée. Non il y a toujours à un moment donné une position, vous pouvez vous repositionner quand il y a un flux euh, très, très important dans un sens comme ce qu'on vit actuellement. Donc vous voyez le graphique derrière moi. Donc vous voyez ici que le point idéal aurait été aux alentours d'ici mais moi je me suis positionné plus haut bien sûr. Ici on est sur des bougies en 4 heures. Si on va voir sur des unités de temps plus petites donc vous voyez, vous voyez qu'il y a des corrections les bougies rouges ici donc des corrections qui se présentent et si on va voir sur des unités de temps encore plus petites donc là on est sur le 30 minutes, sur le 15 minutes et sur le 5 minutes. Donc vous voyez qu'on a régulièrement des positions où on peut prendre le trait lorsqu'il y a une correction. Ici on a une, une forte correction, maintenant c'est un flux euh, qui était très fort et on est arrivé sur euh, des sommets, il y a une correction. Est-ce que la correction va être importante et le marché va redescendre Peu importe, si vous avez positionné vos stop loss au bon endroit et si vous pensez que le flux va remonter, vous avez déjà pris vos gains et eh bien le marché peut faire ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement vous, vous positionner à contre-sens de la tendance c'est un peu plus risqué, vous pouvez le faire en prenant une position plus petite. À ce moment-là vous bénéficiez, vous pouvez garder votre position à l'achat et vous pouvez faire des trades à l'inverse. Donc ça s'appelle du hedging mais il faut être prudent, il faut être capable de scalper pour prendre les positions au bon moment et savoir euh, surtout euh, faire en sorte que vous ne repériez pas des gains euh, si jamais le marché repart violemment dans le sens de la tendance. Donc c'est toujours un peu plus dangereux de se positionner contre la tendance mais lorsque vous êtes dans une tendance forte donc, et que vous voyez des, des points comme ça et eh bien vous pouvez en profiter pour vous repositionner à la hausse. Vous surveillez bien sûr les unités de temps plus longues pour voir si vous arrivez sur un niveau de résistance qui risque d'être contre vous, contre votre sens si vous vous positionnez donc trop tard dans, dans le mouvement ou si vous vous positionnez moins, moins bien que ce qu'il faudrait. D'où l'intérêt d'avoir une méthode donc de scalping efficace pour rentrer au bon moment, protéger efficacement votre position, je n'arrête pas de le dire. Donc n'acceptez pas de faire une, une perte importante, donc coupez rapidement vos positions mais il y a toujours moyen de se repositionner. Donc vous voyez ici on a une mèche qui se, qui se présente, donc ici on est en 5 minutes, peut-être que le marché va réagir encore et repartir à la hausse parce que vous voyez ici, on est quand même sur une tendance haussière importante. Donc soit le marché va descendre fort soit il va se repositionner mais il faut toujours se positionner au bon endroit donc connaître les signaux qui, qui vous donnent l'indication que c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer et vous protéger donc à break even très rapidement votre position de manière que ce soit à l'achat ou à la vente de manière à protéger rapidement votre position et ne pas prendre des gros risques. Si jamais le marché ne part pas assez vite dans le sens de votre trade et eh bien vous n'allez faire qu'une petite perte ou bien si vous avez eu le temps de mettre à break even et eh bien vous sortez flat, vous ne perdez rien sur le trade et vous aurez encore tout votre capital pour vous repositionner mieux à un autre moment. Donc n'ayez pas peur si vous n'êtes pas rentré au bon moment même si vous, si vous allez voir en, en une minute. Donc vous voyez en une minute qu'il y a toujours moyen de se positionner donc il y a des, des positions si je vais voir, si je vous montre le graphique un peu plus long. Donc vous voyez ici il y a toujours moyen de se positionner à différents moments dans une tendance haussière. Donc le tout est de bien connaître les signaux pour pouvoir vous positionner de manière optimale et surtout mettre très rapidement un stop loss donc de manière à protéger votre trade s'il part. Et vous prenez à ce moment-là des bénéfices. Si le marché redescend sur votre position, eh bien vous sortez flat ou vous sortez avec un petit bénéfice, mais vous ne pouvez pas perdre sur des positions comme ça si vous savez rentrer au moment idéal. Donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas pu prendre le, le mouvement tout au début. Il y a toujours moyen de se repositionner. Vous pouvez vous repositionner plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Vous prenez des gains intermédiaires, puis vous vous repositionnez. Voyez qu'on a, avec des indicateurs comme cela, on a des moyennes mobiles qui repoussent le marché. Et quand on est dans une tendance haussière, ben le principe est de toujours suivre principalement la tendance haussière. Donc vous voyez avec cet indicateur, vous voyez bien qu'on est toujours dans une tendance haussière assez forte. Donc il faut privilégier les trades à l'achat. Mais vous pouvez de temps en temps si vous maîtrisez bien une méthode de scalping comme celle que je vous enseigne et eh bien prendre également des trades dans le sens opposé de la tendance. Il faut bien sûr savoir rentrer au bon moment et c'est pour ça que moi je vous enseigne une méthode qui vous permet de rentrer au moment optimal pour bénéficier de trades comme ça. Voilà donc euh, comme je vous l'ai dit n'ayez pas peur si vous avez rentré si vous, avez, si vous avez raté le point optimal pour rentrer, il y a toujours moyen de rentrer à un autre moment dans un marché qui fait une forte tendance. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez voir d'autres vidéos eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche comme ça je vous enverrai un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et likez là, ça me fera plaisir et ainsi vous partagerez euh, ma vidéo et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos également.